Adrien, je fais de la reconstitution historique depuis Oula. plus de 20 ans maintenant, beaucoup trop longtemps. Oui, en fait, je suis tombé dedans tout petit. Mes parents étaient. Euh... Ben, on commençait par du spectacle historique et après, on fait de la reconstitution historique. Et donc, euh, moi, j'ai embrayé le pas et euh... ben, de diverses façons. Euh surtout en faisant des costumes d'ailleurs. Ils m'ont dit qu'ils qu ne m'achèteraient jamais de costumes, mais du coup ils m'ont laissé un, un atelier pour pouvoir les fabriquer. Donc euh, c'est là que ça a un peu commencé. Et donc, euh, ben... De fil en aiguille, en a... je suis arrivé là. Tout est arrivé comment, la petite euh, Pas hasard, en fait, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. <rire> non, c'est pareil, ça fait... Euh, ça doit faire un moment, ça doit faire huit ans maintenant Bientôt dix ans que je fais de la reconstitution historique. Euh, c'est tout à fait par hasard en fait et bah, c'est un peu comme une maladie quoi dès qu'on met le doigt dedans après on est, on est pris par l'engrenage et, euh, et on a du mal à s'en sortir si ça, si ça nous plaît en tout cas et, euh, et ça permet de vivre des choses assez incroyables euh, comme par exemple un bon campement sous la pluie comme aujourd'hui d'ailleurs mais euh, ouais ça crée beaucoup de liens c'est un milieu où il y a beaucoup de brassage social, on peut autant rencontrer un, un mec qui est chômeur, qu'un médecin, qu'un architecte, voilà. Et c'est ça qui me plaît parce que c'est... En fait, l'histoire est un prétexte à faire des rencontres et à, et à partager des choses et à vivre des choses, en fait. Voilà, mon, mon but à moi, en faisant la reconstitution, c'est de vivre des choses et de vivre des choses intenses que ça soit au niveau humain, ou au niveau euh, même physique, quoi. au niveau, que ce soit des combats, de, même de l'artisanat, tout ça, tout, tout ce qui est expérimentation. Euh, voilà. Ça fait deux façons différentes d'aborder la, la reconstitution. Moi, ça a été plutôt euh, par le biais de l'artisanat, donc de la fabrication des costumes et tout ça et toi plus euh, sur l'aspect rencontre euh, Ouais derrière. ouais voilà moi j'étais euh... ouais enfin ouais ouais c'est ça plus sur l'aspect rencontre après bon j'ai j'ai fait quand même pas mal de, de, de combats en fait via la, via la constitution ouais. euh, j'étais dans, dans pas mal d'assauts qui, qui étaient très orientés au combat euh, donc le côté sportif en fait et, euh, et, et finalement bah euh, les, les, les deux sont quelque part indissociables en fait. Il y a le côté humain. C'est comme, comme un club sportif tout simplement ou comme un club d'échecs ou comme un n'importe quel, quel truc, ou un club de peinture ou j'en sais rien. En fait, voilà, le but, les gens se rencontrent autour d'un de, de, de, axe et puis euh, voilà. Et la reconstitution permet euh, de lier tout ce qui est, bah, comme je disais, artisanat, euh, sportif, euh, mais aussi... Euh, bah, au niveau des recherches, au niveau des, des, des musées, ça nous permet de même de voyager. Enfin, moi, personnellement, j'étais jusqu'en Irlande et en Pologne hein, pour, euh, pour, pour ça. Oui. Euh, on a été en Allemagne ensemble euh, une paire de fois. Au Portugal aussi, on avait été. Donc voilà. On s'est rencontrés au Portugal. On s'est rencontrés au Portugal, c'est voilà. vrai. Et voilà, donc bref, donc voilà. Et voilà. vous fabriquez vous-même vos objets Tout à fait, magnifique oui. Magnifiques objets, tatata. Ta. Voilà. Alors, euh, des fois, on est un peu limité quand même... Alors... L'atelier est bien garni, mais il y a quand même quelques limites. Donc il y a des, des fabrications intégrales et aussi des choses qui sont fabriquées à partir de, de base. en fait. Par exemple, pour les, les casques comme ça, on part d'une calotte qu'on achète et puis après on fait tout le, on fait tout le reste. Voilà. Sachant qu'on travaille à peu près le, tous les métaux et euh, le bois dans l'association. Parce que du coup, l'association la, Un poil d'histoire, euh, euh, qui vous abrite actuellement, euh, donc on fait plusieurs époques, donc on fait de l'Antique, on fait euh, du Révolution française et du Premier Empire, donc là on présente l'Antique. On fait euh, principalement du militaire parce que c'est l'aspect martial qui nous intéresse beaucoup. Mais vous verrez que par la suite, premier teasing, qu'il y aura aussi euh, les filles qui, qui pourront vous présenter euh, les tenues romaines avec un micro, voilà. C'est mieux Bonjour, donc euh, moi je suis Laurence de l'atelier de Sagilia. Euh, moi je suis venue à la reconstitution à travers le, le textile, le travail du fil, euh, la teinture végétale. Euh, et je me suis en fait. Euh, euh, J'ai aimé l'idée de pouvoir reconstituer un costume de A à Z. Donc créer le fil, le teindre, le tisser, le coudre pour obtenir ben, euh, le costume antique. C'est un savoir-faire assez simple euh, que je peux maîtriser, on va dire, euh, du début jusqu'à la fin. Voilà, Donc là, il y a mon ornatrix qui est en train de, de me coudre les cheveux euh, pour que ma coiffure tienne pour la journée. Et c'est une façon aussi euh, un peu... Euh original de découvrir ben, euh, l'art de vivre de cette période romaine égale aux romaine bon pour la femme c'est pas l'idéal clairement euh, mais ça peut être toujours sympa nous sommes partout sur les réseaux sociaux on a principalement une page facebook qui s'appelle un poil d'histoire et qui renvoie après sur les pages facebook de toutes les autres époques on a segmenté par par époque et donc euh, voilà on peut nous, re nous retrouver là dessus sur un poil d'histoire sur facebook.